et ses yeux vers l'Iran, la Perse, 7000 ans de civilisation, 7700 ans de la civilisation, euh, Mésopotamie, c'était là-bas, Mésopotamie, c'était en Irak, c'était en Iran, Mésopotamie, c'est l'Afghanistan, les grandes civilisations égyptiennes, nord-africaines, phéniciennes, euh, syriennes, babyliennes, grandes civilisations de Rome. Rome, de l'époque, ce n'était pas seulement l'Italie d'aujourd'hui. Il y avait une grande civilisation romaine euh, qui prenait de Constantine, euh, en Égypte, Istanbul d'aujourd'hui. Euh, tout ça s'était tombé sur l'épée euh, sanglante euh, de l'islam. Pour que les musulmans ne soient pas un peu fâchés, euh, euh, je veux le préciser quelque chose, je vous préciser quelque chose, voilà, euh, parce que vous saviez, peut-être, mais si vous ne saviez pas, je vais vous préciser. Euh, la conquête musulmane et le moment qu'ils ont commencé à attaquer d'autres pays que la péninsule d'Arabie Saoudite, ça, ça s'était fait après le mort de Mahomet. C'est-à-dire Mahomet, quand il était vivant, si vous êtes un musulman très sincère, pour que vous ne soyez pas touché de ce que je veux vous dire, c'est des informations historiques, c'est l'histoire que je veux vous dire. Mahomet, et quand il est mort, il régnait seulement dans le péninsule d'Arabie saoudite une partie, c'est-à-dire la Mecque et le Médine, et même pas peut-être pas Riyad et Jeddé parce qu'il n'existait pas, et quelques villages autour, quelques villages juifs qui ont été détruits et conquéris par l'armée de Mahomet. Mais il était seulement en Arabie saoudite d'aujourd'hui. Alors quand il est mort, quand il est mort, premier calife, c'est Abu Bakr. Il ne fait pas la guerre. Pourtant, Mahomet, il avait préparé, il faut le dire, parce que je suis historien, je suis honnête, sincère, je veux vous dire toute la vérité, rien que vérité. Mohamed, il avait préparé son armée pour attaquer l'Iran et la Rome, deux grandes puissances de l'époque, l'Amérique et l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique n'existe pas, mais je vous dis comme ça pour que vous mieux compreniez l'histoire. Mohamed, il avait préparé son armée et pour... Osama était le patron le général de cette armée pour attaquer l'Iran et euh, la Rome d'aujourd'hui. Le christianisme de l'époque et Zarathoustra. <rire> il l'avait préparé, l'armée était euh, dans le banlieue de la Mecque, mais avant d'attaquer, il va mourir. Il va mourir, son premier calife, Abu Bakr, lui, il ne va pas suivre euh, les instructions et le programme de Mahomet, il ne va pas attaquer. Il va être en pouvoir pendant quelque temps. Et lui, il est euh, le beau-père de Mahomet, puisque Aïcha, la femme de Mahomet, Aïché, qu'elle avait 9 ans quand elle se mariait, sur la promesse qu'il deviendrait le calife de Mahomet, euh, c'était le père de Aiché. Il était tellement âgé lui-même aussi, il va mourir. Une fois que M. Aboubakr n'est plus là, ça va succéder à Aboubakr, M. Omar. Omar, vous en avez beaucoup parmi vos amis. Alors Omar, qu'est-ce qu'il fait Il va attaquer les autres pays. Il commence avec la Rome, mais le monde christianisme de l'époque, il va repousser et il attaque l'Iran. Puisque l'Iran de l'époque, ça commençait à partir d'Irak d'aujourd'hui. Irak, ça veut dire Iranak, petit Iran, le petit Iran. Euh, Irak, c'était l'Iran, une partie de l'Iran, une partie de Mésopotamie. Euh, Bagdad, la ville, c'était une ville iranienne. Tis, Madayen, on dit en arabe, Tis, en persan. C'était le capital de l'Empire perse, qui était à côté de Bagdad. Alors, euh, la promesse de paradis qu'on donne dans le Coran, comme quoi il y a des bois, et bois il y a des rivières, et ça c'est for, Forat, et les deux rivières de Mésopotamie, <rire> qui est en Irak. Et les belles femmes d'Irak, vous savez que les femmes irakiennes, elles ont des yeux excellents. Elles sont très très belles les Irakiennes, les femmes. Euh, alors, L'Irak, euh, c'était le paradis soi-disant. Quand il euh, dessine euh, le paradis, Mahomet dans le Coran, euh, tout ce qu'il dit, ça concerne euh, Mésopotamie de l'époque, euh, c'est-à-dire Nil euh, en Égypte et, et, et Forat et les deux euh, rivières qui étaient en Irak. Et, euh, il n'y avait pas le désert d'aujourd'hui, il y avait beaucoup des arbres autour. Euh, il faisait très très beau pour ça. La, les Perses avaient choisi Bagdad comme leur capitale. Alors il va attaquer. Imaginez-vous, ici il y a une chose très intéressante que peut-être vous ne savez pas. Parmi ces soldats, vous trouvez le fils d'Imam Ali, Imam Ali, qui est, Imam Ali il est son conseiller. C'est le genre de Mahomet, c'est le papa de Hassan Hussein, Les deux enfants qui les chiites iraniens et dans le monde entier, ils sont fidèles à Hassan et Hossein, les enfants d'Ali, euh, petite fils euh, de Mahomet, mais ils ne savent pas, les Iraniens, par exemple, ou les, les Égyptiens, ou les autres, ou les autres, on s'en fout, mais les Iraniens, ils ne savent pas que Hassan et Hossein, qui les adorent chaque année, Tassoua, Achoua, l'histoire de, vous le connaissez, euh, euh, en commémore, les chiites, l'histoire de l'assassinat de Hossein, etc., etc., ils ne savent pas que Hossein était un des généraux qu'ils ont attaqué l'Iran, qu'ils ont massacré, c'était après le Mohammed, aucun rapport arrivé, l'islam de Mohammed. Notez bien ça parce que je sais que vous êtes un peu sensible, maintenant, dans le nouveau monde, je vais vous dire des choses un peu différentes pour que vous compreniez, l'islam, il va conquérir le monde après Mahomet. Alors après Mahomet, c'est à l'époque de Omar, deuxième calife, Hassan et Hossein, les deux enfants de Ils sont parmi les généraux qui attaquent l'Iran et ils tuent plus milliers de personnes. C'est-à-dire, je vous assure, ce n'est pas des plaisanteries. Allez, il disait dans le livre, il disait le général de l'armée de Mahomet euh, qui était mort dans l'Islam, que moi, je vais tuer énormément d'Iraniens pour Faire des rivières avec leur sang. Il était tellement con, ce gars-là, qu'il ne savait pas rivière avec du sang, ça ne peut pas, puisque le sang, dès qu'il coule, tac, il est bloqué, il est gelé, tu ne peux rien faire. Il ne savait pas ça. Voilà. Plusieurs milliers de personnes, millions de personnes étaient tuées et les femmes ont les gardé, on les violé par euh, 10, 5, comme Daesh, histoire de Daesh, qu'ils ont fait ça avec les chrétiens, avec les yazidis, avec euh, les autres peuples en Irak et Syrie, ils ont fait la même chose, ils vont faire, voilà, euh, et après, c'est ça l'islam, euh, il va entrer en Iran, mais ça va être chiite, mais ils savent pas qu'est chiite, parce que euh, Hassan et Hossein, ils sont très intelligents, Hossein, il prend, il avait énormément de femmes, euh, servante aussi, euh, une des femmes, on va dire, oh, c'est la reine d'Iran qui est la femme de Hussein, c'est des mensonges. Pour, pour ça, les Iraniens disent, ah oui, shit patati, patata, c'est toute une longue histoire. Longue histoire. Alors, question de voile, aujourd'hui, quand on parle, et en Iran, on frappe les gens, on tue les gens pour le voile, par exemple, on est pour le compte Arabie Saoudite, Mohamed euh, Ben Salman, depuis qu'il est venu, il a laissé les gens libres. Euh, si tu as porté ou pas en Syrie, en Irak, en Pakistan même, euh, dans tous les pays musulmans, en Turquie, <rire> euh, ce n'est pas une obligation portée de voir puisque en plus le voile c'est une protection de désert pour protéger des désert quand le met. Ah, ils savent pas, les gens ne savent pas, les chefs musulmans iraniens ils savent pas. Pour ça Mahsa était une fille parmi des milliers de filles qui étaient assassinées, torturées, massacrées, depuis 44 ans, en Iran, jusqu'aujourd'hui. Alors ça, ça faisait... Ça, il a fait beaucoup de bruit puisqu'il était kurde, et les Kurdes, vous savez qu'ils sont d'origine iranienne, la Perse. L'origine de la Perse, c'est les Kurdes et les Arméniens, le premier peuple, de Mésopotamie, tout ça, quand on parle, les soldats, c'était les Kurdes, tout ça. Alors... Hum, euh, euh, Marsa, qui est une artiste, était une artiste, c'était une chanteuse, danseuse, elle chantait bien, on n'en parle pas de, de tout ça, puisque sa famille, ils ont peur, puisqu'on va dit, oh, en plus, elle n'était pas voilée, elle était chanteuse, oh, <rire> les ailes, tout là, hein? mmh. pour ça, même ses parents, que j'étais en contact avec eux, j'ai diffusé le message de sa mère, et tout ça, dans mon émission personnelle. alors, ils ne vont pas évoquer d'autres euh, points forts de Marsa, que son nom kurde, c'était... Gina, et Gina, c'est donneur de vie, quelqu'un qui donne la vie, euh, mère, voilà. Alors, euh, les Kurdes en Irak, la Syrie, Turquie, Iran, et le peuple iranien. Et cette fois-ci, c'est les femmes qui sont révoltées, et c'est les femmes actuellement en Iran, depuis une semaine, qui sont en train de gérer et diriger les hommes vers ce combat-là que malheureusement je ne pouvais pas regarder en plus quand on met sur Youtube tout de suite il est censuré, les, les images d'Iran euh, il dit c'est violent, je ne sais pas et les femmes ils sont dans le champ de combat ils perdent ses enfants ils perdent, perdent la voiture qui est brûlée ils perdent, en attaque leur, leur maison ils disent c'est pas grave, pas, avec le sourire ils, ils font face aux soldats des ayatollahs, c'est très courageux. Alors, vous savez, euh, en fait un hashtag euh, Marsa Amini, euh, jusque tout à l'heure euh, que je vérifiais, euh, il y avait 50. 50 millions tweets en faveur de Marsa. 50 millions. Et n'importe qui que vous trouvez dans le monde, les artistes, les politiciens que nous, tous, ils ont parlé d'eau. « Mahsa Amini »« Carla donc sur toutes ces pages-là, comme d'habitude, comme elle fait toujours, « Carla Bruni, il a soutenu, ça. et beaucoup d'autres artistes qui sont en France, qui sont aux États-Unis, partout dans le monde. Euh, « Dernier fusil euh, américain qui est parti, vous savez, pour chercher des trucs de plusieurs milliards d'années, sur la première page, il a mis « Mahsa Amini » Elon Musk, il a annoncé comme quoi, moi je l'avais demandé il y a déjà longtemps, euh, concernant Sterling qu'il il favorise pour l'Iran l'internet gratuit, sans contrôle des ayatollahs. Euh, ça fait quelques années, deux, deux ans, deux ans que, un an et demi, qu'on était en contact. Après, je, je demandais à mes amis d'envoyer énormément de tweets pour lui et tout ça. Récemment, il avait annoncé comme quoi il va donner cette possibilité à l'Iran, mais euh, il attend le faux vert des États-Unis, puisqu'il il est, il il est sous l'embargo, il ne peut pas faire ses installations. Alors récemment, le même ministre des Affaires étrangères euh, des États-Unis, il a donné euh, l'autorisation euh, qu'on ne va pas le sanctionner concernant l'embargo contre l'Iran. Et il peut euh, couvrir le ciel d'Iran avec son Internet euh, par satellite. Et dès qu'il arrive, ça, ça va être bien puisque les gens sont, ils se sont organisés par l'Internet. Quand l'Internet est coupé, ce n'est pas parce que vous, vous n'aurez pas d'image. Ou, ils n'ont plus de contact pour des manifestations, pour le rassemblement et tout ça. Alors, ça, c'est déjà très important. Pour ça, c'est un commencement. Mais demain, dimanche, ça va être très grave, puisque plusieurs milliers de personnes vont venir d'Irak, de Pakistan, dans, dans tous les pays musulmans, qu'il y a des chiites. Le régime, il va ramener les gens euh, pour faire face à cette manifestation. Qui, qui a pris partout, et pour ça, demain peut-être c'est la guerre, c'est la guerre, euh, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas les femmes laisser euh, passer comme ça, ils vont se défendre, et ça, ça va être grave, voilà. Alors parmi tous les gens euh Ça doit se régler ici et maintenant, ta raison c'est ici et maintenant ah.